Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos et me laisser un pouce. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment configurer euh, votre compte Limal pour faire vos retraits. C'est-à-dire, comment faire les retraits via l'IEP par carte. So, on va passer directement à la pratique. Vous venez dans votre back-office, ou euh, tableau de bord, bien sûr, l'IEP. Vous cliquez sur, tout en bas là, vous cliquez sur euh, réglage. Cliquez sur réglage, suivez le curseur. Dans réglage, vous allez cliquer sur... Payment setting. Donc, dans Payment setting, vous voyez que vous avez différents méthodes de retrait. Je tiens à notifier ici que les retraits par Bitcoin, Payer ne sont pas autorisés. Voilà. Vous pouvez lancer les retraits par Simcoin. C'est possible. Vous pouvez lancer euh, en mettant, bien entendu, à jour votre adresse erc 20 Wallet. Euh, là, comme on est en train de faire euh, la démo pour la carte Visa, ma Visa carte, donc, la première ligne, la première ligne, vous renseignez le nom de votre carte. Ce nom doit être identique au nom de votre compte lié l'Yéblima. Ensuite, à la deuxième ligne, vous renseignez le numéro qui est sur la face avant de votre carte. Bon, je ne sais pas si j'ai une carte rapidement à côté. Voilà. Donc, vous renseignez le numéro qui est sur la face avant de votre carte. Donc, ce numéro qui est juste là devant. Voilà. La face avant de votre carte. Ensuite, la dernière ligne, vous renseignez l'ID. Ça signifie quoi? Vous retournez votre carte Visa. Et vous allez voir Client Identification. Donc, c'est l'identifiant client. Vous notez, c'est ce numéro-là que vous mettez ici, car c'est grâce à ce numéro-là que votre compte sera crédité, bien entendu. Après c'est rassuré que c'est bel et bien le nom et que le nom est euh, coïncide. Donc, est le même que le nom du compte mal qui demande le retrait. Après cela, vous cliquez juste sur Update Setting et le tour est joué. Vous avez déjà paramétré votre compte. Euh, votre carte Visa pour les retraits. Vous attendez juste la période de retrait et vous lancez tout simplement votre retrait. Voilà. J'espère que la vidéo va vous aider. N'hésitez surtout pas à la partager avec vos fioles et dans vos groupes pour que ça puisse aider ceux-là qui n'arrivent pas à paramétrer leur compte pour faire des retraits via Visa Carte. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. On va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao